Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle émission, Bomber Show, l'émission dans laquelle je vais relever des records du monde. On va bien sûr accueillir Tanguy, l'invité exceptionnel d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Il y aura à chaque émission un invité exceptionnel. Toi, tu peux te présenter en quelques mots Ok, bah Tanguy Rousseau, enchanté. Ambianceur de soirée avec ouais. une chaîne YouTube de danse. Belle barbe qui n'est pas taillée. Pas mal, pas mal. Ouais, pas. merci. Euh, du sud-ouest, donc, c'est-à-dire euh, surfeur, ubiman, skieur, euh, tout le bordel ambianceur. Euh... Oh, yeah. hey, hey, hey. <rire> ça, ça me plaît. Bon, écoute, on attaque la première rubrique. C'est la rubrique vrai ou faux. Je te dis une action que j'ai faite. Tu dois me dire si c'est vrai ou faux. Ok, j'ai compris. J'arrive à 100 km h dans un mur, j'ai survécu. Vrai ou faux. Ok, j'ai compris. Voilà, ça, c'est okay. la première rubrique. La deuxième, je vais tenter de battre un record du monde. Okay. Un truc exceptionnel avec mon VTT trial, puisque tout le sais, c'est ma discipline euh, ouais, de ouais, ouais. Me dis pas, t'es 14 fois champion du monde d'Europe et de Galaxy, c'est ça Voilà, c'est ça Exactement, exactement tu Et puis après, bah, ça sera ton record. Toi, ouais. le record de l'invité, le défi. Peut-être avec ces petits trucs, on s'entraînait à Noël. Normalement. Alors entraînement, tu vas essayer de battre le record du monde de manger de Ferrero Rocher. Ah c'est ça mon record. C'est ça, Parce exactement. Que moi, moi je croyais que je devais faire le plus grand nombre de triple backflip ouais, en fait, 10 minutes. Non, ça on en fait, en fait pas. Un prochain, la, la prochaine. Ouais. Okay, ouais, bah, bah, pour tu pourras le faire aussi si tu veux. Le de, euh... de manger de Ferrero en triple backflip. <rire> ah, ça n'existe pas. On peut le tenter. <rire> Ensuite on continue après ton défi. On va faire la rubrique crash test. C'est une rubrique dans laquelle on va tester des objets. Donc là il y en aura plein. Mais aujourd'hui c'est un airbag. Tu verras. On va le tenter. Je t'en dis pas plus. C'est à la fin de la vidéo. Et puis restez bien à la fin. Il y aura un jeu concours vous allez pouvoir gagner une paire de pneus au choix. Ok. Quoi, tu fais du vélo Non, j'essaie d'arrêter. C'est d'arrêter le vélo Ouais, alors je, ouais, fais, je... je me suis mis au Vélib avec les grèves. Ouais. C'est de la merde. C'est de vrai. la merde. Il n'y a jamais un truc qui va Et bien ouais, dessus. Mais pour la planète, vaut mieux faire du vélo que qu'utiliser les transports en commun ou prendre la voiture. Donc, euh, ouais, c'est bien. Je fais de la trottinette électrique un peu. <rire> je suis trop cool. <rire> <rire> bon allez Tanguy, tout de suite, la première rubrique, c'est la rubrique vrai ou faux jingle. <mum> <Right>. <mum> vrai ou faux vrai. vrai ou faux, on attaque tout de suite. Tanguy, est-ce que tu penses que j'ai déjà... C'est vrai ah ouais, C'est vrai, J'ai déjà... J'ai déjà... Est-ce que tu penses que j'ai je... déjà sauté d'un avion avec mon vélo Bien sûr, j'ai un parachute, hein. mais est-ce que tu penses que j'ai déjà fait ça d'un avion. Genre, j'arrive, un avion, tac, j'ouvre la porte, je prends mon vélo, je saute. T'as fait des trucs cool quand même. Ouais. Pastrana, il a fait sans parachute, je pense qu'il ouais. a dû le faire en motocross. Ok, j'ai envie de dire, c'est vrai pour le challenge Et non. Ah putain, Dommage. Ouais. Et encore euh, euh, une euh, fois, tu euh, me déçois euh, quand même. Ouais, ouais, ouais, c'est vrai. Dit, en plus... vrai, c'est mon rêve, mais j'arrive pas à trouver un endroit pour le faire. Donc, c'est vrai que je l'ai pas fait. Par contre, j'ai des amis du team UR Polygone, là, qui l'avaient fait en Nouvelle-Zélande. On voit les images maintenant. Il s'était régalé. Tu vois là, en fait, il avait un vélo d'enfant. Parce que la grosse difficulté des gars, c'est qu'ils veulent pas sauter avec un gros vélo. Ça prend trop de place ça dans les airs, ça part n'importe euh, comment. Ça me fait penser moment. au premier backflip euh, en tricycle de Pastrana, pareil, avec le Nitro Circus. C'est là où il, pff, il balance. Ouais, voilà. et avec le truc ça n'importe comment. Ça, écoute, je l'ai pas fait. Voilà, Ça serait un de mes rêves, mais bon, je l'ai pas fait. Est-ce que, un peu dans le même délire, est-ce que tu penses que j'ai sauté à l'élastique avec mon vélo À l'élastique avec ton vélo Le vélo, il est attaché à toi ou il est euh, attaché à l'élastique euh, ah, Je ne sais est... pas, je ne vais pas trop t'en dire. J'ai le droit de en erreur en plus. Non, on va dire, okay, que, je pense on va que, dire, dire que seul mon vélo est accroché à l'élastique. C'est-à-dire euh, pas toi oui, pas Non, mais non Ok, <rire> le je le pense truc. que c'est faux. C'est faux. Et non, c'est vrai. Alors moi, bon, c'était ah, un dur du en, du en erreur. Effectivement, j'étais attaché et le vélo aussi. Au cas ok. Où je le lâche dans les airs. Et en plus de ça, c'était même pas un saut à l'élastique. C'était un tremplin saut à l'élastique. Et attends, moi je suis en train de me demander un truc. T'imagines tu tombes tout droit avec le vélo, le vélo tombe un peu plus bas et il remonte comme ça. Tu te <rire> le prends dans les yokos. Voilà. Et Mais là c'est oh Tu restes bien accroché comme ça. Oh, oh, oh, lâche me... pas le vélo, lâche pas le vélo. <rire> <rire> T'en vois pas des tail whip -oui en l'air là. <rire> ce qui me faisait peur. Et en plus j'arrive, là tu le vois, j'arrive, le flip, sorti de tremplin, nickel. Beau gosse. Pas mal hein Beau gosse. Donc c'était vrai, effectivement. Nouveau truc. Est-ce ouais. que tu penses que j'ai déjà fait un acrobranche avec mon vélo. Tu sais ce que c'est l'acrobranche, des parcours ouais, dans les arbres et tout. Euh, pareil t'es déjà t'es en je galère tout seul. Ça. Donc t'imagines avec un vélo. Est-ce que tu penses que j'ai déjà fait ça, vraiment euh, Ouais, mais pourquoi faire enfin, il... Non, c'est nul. Faire non. J'aime pas l'acrobranche moi. <rire> ah moi j'adore. Ah non, enfin, je me retrouve toujours coincé <rire> dans un truc puis je me brûle les mains bah, sur bah, les tyroliennes. Ouais, non, j'aime pas moi. Bah, ouais, c'est pour ça. Moi je me crame les mains, donc je prends mon vélo et ouais, j'ai fait un acrobranche. Ah putain. Avec mon vélo. Ok, donc en fait j'ai eu tort sur toutes les questions. Ok, bien joué Tanguy, bravo. Voilà, donc ça c'est fait. On l'a vu. Même j'ai fini par un saut elastique avec. Avec mon vélo, encore une deuxième fois, cette fois-ci c'était dans la courbranche, un petit, mais bon, je l'ai fait. J'ai fait une slackline, j'ai fait les pompes singes, tout ça, je me suis égal En parlant en slackline, est-ce que tu as vu la dernière de. Comment il s'appelle Celui qui a Danny fait. McCaskey, de Danny le... MacAskill. Le... le gymnasium. Le gymnasium. Ouais, ouais, ouais. Tu as vu qu'entre ouais. les deux slacklines là, quand il fait le. Tu le... ouais. le... ah, ouais. vu le making-of 200 essais, il a mis. Ah, j'ai pas vu le making off ouais. En tout ouais. cas, son ouais. trick où il prend le trampoline, le vélo tape dans très le bon, cheval d'Arson, front, bon. il rattrape, incroyable. Ouais. Alors, dernier, maintenant là, c'est là où ça joue Tanguy. Est-ce que tu penses que j'ai déjà sauté par-dessus une Formule 1 avec mon vélo C'est-à-dire la Formule 1 arrive à fond. Je sais pas combien ça va une Formule 1, je m'en souviens plus. Genre euh, 200 km/h, je dirais. Attends. Synchronisation. J'arrive, bunny par-dessus la Formule 1. Donc euh, une Formule 1 pas très haut, tu vois. Qu'est-ce que tu fais Je vais te faire le bruit de la Formule 1 à 200 km/h ah ouais, avec la. Ah ouais. Pour avec la, vraiment la, dans le truc. Oh ouais dans le truc. Je sais pas Et si vous connaissez si ça. Je prépare. Ça c'est une euh, canette, des petites canettes. Vous la videz. Vous la pour faire des trous sur les côtés, vous mettez dans la bouche okay. et vous hurlez. Ça, ça, c'est le, le tuto de Tanguy. Formule 1. Et... Oh, J'ai eu chaud hein. ne m'a pas tapé, y a pas eu le. Wow. Euh bah du Donc, coup je pense que c'est vrai ouais. Ah, parce ah, que là on vient de le faire là. Ah, bah, c'est ouais. vrai. Et non, malheureusement non. Mais non <rire> Tu as T'as tout, tout, tout chier. Fond. Non, une formule, je l'ai pas fait. Alors après, ce que j'ai fait, c'est que je l'avais fait avec euh, un kart, un karting qui m'est passé en dessous. Le problème, c'est que ça s'est mal passé. Le karting, j'ai sauté trop tard. Le karting m'a percuté la roue arrière. Le vélo est parti à 2 mètres de haut. Là, on voit les images. T'as vu comme c'est violent, Ouh. violent, violent, violent. Mais bon, la deuxième fois, j'ai réussi. C'est juste de la coordination. C'est super chaud. Et dans un deuxième truc qui ressemble à un petit peu, c'était une voiture de stock car. On avait fait un tas de palettes à 2 mètres de haut. La voiture de stock car défoncer le tas de palettes et moi il fallait que je saute au bon moment pour esquiver ça un peu Mais de cascade à la James Bond me vient une question qui est je pense à même pour beaucoup de gens c'est le pourquoi ah ouais, c'est vrai Bah, je sais pas, pour euh, la prise du risque, ouais, pour un truc pas. un petit peu... Ouais, j'aime oh, bien. Quoi. Ouais, j'aime ouais. bien. Okay, okay, ouais, okay, c'est okay, bien, cool, vois, cool, faut... cool, cool, cool, cool, cool, cool, Donc, voilà. Bon, bah, écoute, Tanguy, c'est un 0 sur 20. Ouais, pas super. mal. C'est un dur. invité euh, en or. J'espère au moins réussir le, le record du monde. Parce que... <rire> <Voilà>. <rire> en parlant de record, et eh ben on attaque la rubrique record du monde. Sponsorisé par Michelin, c'est parti. Record du monde, jingle. Le record, le quoi Le record de ou record du monde. Oh yeah. Oh yeah. Allez, c'est parti. On part à pour mon record Claire du monde j'ai tenté deux records du monde la plus grande distance d'un obstacle à un autre sur la roue arrière sans élan à ton avis combien j'ai pu faire 1 mètre, 2 m 3 m 4 mètres, 5 m 3 sans élan 3 mètres, 3 je... mètres, 64 ah ouais et ok et là tu fais combien et eh bah ben, on le voit tout de suite allez c'est parti pour ce nouveau record je vais tenter de battre la plus grande distance d'une poutre à une autre le record du monde actuel est de 2m81, on va voir si on peut le battre. La grosse difficulté c'est bien sûr qu'on est sur une poutre qui doit faire moins de 15 cm de largeur. Il faut rester deux secondes en équilibre sur cette première poutre, atterrir là-dessus, contrôler, tenir deux secondes également sur cette poutre. record 2,90 Hein 3 mètres. Ah, J'en ai rajouté un peu. Le record, record du monde existant était à 2,70 mètres et j'ai fait 3 mètres. Ok, bon mais nice. Donc nice, euh, voilà, c'est nice. pas mal quand même, okay, cool, cool, euh, 30 centimètres cool. de plus, c'était pas mal. Ouais, ça se joue à ce, ce point-là, ça se joue au millimètre ou pas sur Ah euh, ouais, sur ouais. Ce truc -là ouais, ouais. Honnêtement, euh, je connais 3 mètres, j'aurais peut-être fait un tout petit peu plus, mais là on est pas loin de la limite. Hein. Okay. On est au record du monde en fait. oui, oui. Ouais, ouais, okay. On passe sur le deuxième record du monde, cette fois-ci il y a un invité très spécial, c'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est... Renaud Lavillény, oui. recordman du monde de Soi la Perche, oui. qui a réalisé ce défi, il fait le 100 mètres le plus rapide avec la mascotte Michelin. Le record du monde existant est de 15 secondes, il faut qu'il court plus vite que 15 secondes avec cette mascotte là pour battre le record du monde. C'est un record du monde, c'est parti. On va tenter le nouveau record du monde, le 100 mètres le plus rapide réalisé par la mascotte Michelin. Que le défi commence, c'est parti un score de 13, 60, le nouveau record, le 100 mètres, le plus rapide du monde par la mascotte Michelin, c'est validé Et l'invité surprise, regardez qui c'était, Renaud Lavillény On avait juste demandé le record man du monde, justement, du tour à la perche, le champion olympique. Bien joué Merci T'as chaud, non Un peu <rire> ouais. Oh yeah Putain, mais il est chaud, le Renaud, là Bon, bien joué, Renaud Effectivement, il nous a ramené un deuxième record du monde pour cette émission, donc ça fait plaisir. Maintenant, nouvelle rubrique, après les records du monde. C'est le record, après mes records, c'est le record de l'invité, c'est parti, jingle C'est le record de qui Le record de l'invité Invité Oh yeah <rire> <Ils> Son <plus rire> <éthiques. rire> C'est pas grave Donc on prépare tout, je t'ai pris de l'eau, je te conseille de boire ouais. une petite gorgée, parce que le record du monde, c'est... Manger le plus de ferrero rocher en une minute. Okay. Alors, grosse difficulté, il ouais. va falloir le déballer et le manger intégralement. Il va falloir ouvrir la bouche pour être sûr à 100% que hein, tu as tout avalé. Ouais. Le record du monde existant est de 5. Il va falloir faire plus que 5 en une minute. Putain, c'est mettre... comme les tucs, je suis sûr que ça te... Ah, je pense que là, avec l'espèce de Nutellaca dedans, ça va te faire une pâteuse. Pourquoi je me suis embarqué là-dedans Ok, donc okay. il est demain à plat. Demain à plat. Je vais me mettre sur le côté pour euh, contrôler le chrono. Ouais, vas-y, vas-y. Vas je suis vas ton coach, je vais te coacher, c'est parti. Ouais, tu me lâches pas. Tu me dis quand tu es prêt. Moi j'active le chronomètre. Fais-moi un décompte. OK. 5 4 3 2 1 and start. Allez, donc c'est parti, le premier on déballe. Allez, et dehors. Voilà, ça va facile. Facile facile, 5 secondes. 6 7. OK. On est sur une base de 10 secondes. OK. On peut en faire 6 là, c'est battable. 12 secondes. Ok, la technique, mmh. on déballe tout, c'est bien ça. Vas-y, vas-y. Faut enchaîner, 17 secondes. Le record du monde, il est là, Tanguy, 20 secondes. Oh, c'est horrible. Allez, allez, là on est sur le corps, faudrait le troisième là. Faut enchaîner. 26, 27, 28, 29, 30. Allez, la faut enchaîner là. Ah. Allez. Allez, Tanguy. Allez, mets-en deux au pire. Ah, ça va où Allez. 40 secondes. Comment allez, vite. Allez. <rire> voilà, on a le droit d'en mettre plus. Faut juste bien finir. Anticipe. Plus que 15 secondes. Non. Allez. Mmh. Allez. 50 secondes, Tanguy. Mmh. Oh, la fatteuse, hein oh, J'ai peur pour toi. Ah. 55, 56, 57, 58, 59. C'est validé. Ouais, combien, du plus. coup Combien on en a fait Je sais pas. Tiens, non, je... non, OK, tu l'as dit pour moi. Oh, J'en veux plus, je mange plus pas, pas rochers de l'année nuit. Ah oui, c'est vrai que c'est oh. ah, C'est <rire> que long à manger. T'as vu, c'est chiant. Bah Essayez ça chez vous. Et heureusement que ce n'était pas des mon chéri, sinon je ne ouais, te ouais. faisais pas à ton truc. Hein. <rire> non, dégueulasse. Ah, C'est horrible ça. Non, non. Donc, essayez ça chez vous. 5 ferros à battre en une minute. On veut voir nos scores. On veut toutes les infos, partager tout ça. Donc, euh, <rire> ah, allez. <rire> je veux bien boire un petit coup là. Vas-y, que... ah, bon, hein. Vous voulez un ferro-rocher ouais. à la prod Ouais. <rire> ah, Youssef. Allez, allez, voilà. La Hop là <rire> <rire> Délicieux. La prochaine fois, on tentera avec des trucs. Euh, manger le maximum de. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Hey, proposez des défis en commentaire j avoue, j avoue. Euh, pour, pour les prochains invités. Nourriture, machin, des petits défis que vous avez en tête, euh, on pourra essayer de, de les faire pour la prochaine fois. Eh ben écoute, sur ce beau record, qu'on peut dire, t'es recordman du manger de Ferrero. On peut dire, on peut dire, des, on peut dire euh... ça, quoi. Pas mal, pas Après, mal. Euh, je suis sûr que je vais le mettre sur ma bio Insta, mais. Ah euh... <rire> ouais. Oh, C'est un bon truc, CV. Recordman du monde de manger de Ferrero <rire> que j'ai à moitié battu. <rire> ça, <rire> ça peut servir. peut ouais, bah ouais ouais. ouais, ouais. Moi ça me plaît. Attends, la classe. Oupa. Donc il y a deux recordman euh, ici en fait euh, dans, dans ce plateau. Ah, vous êtes recordman aussi <rire> Enchanté de faire <suis> <rire> aussi. <rire> <rire> Allez maintenant qu'on est bien rembourré, eh ben on passe à la rubrique crash test, jingle. C'est le crash, c'est le quoi C'est le test, c'est le crash, crash, crash, crash, test, test, test, test, crash, test ah Oh yeah Alors, à ton avis c'est quoi ça On est en plein dans les grèves C'est un truc pour, les, pour les manifs, manifs. <rire> c'est pour les manifs Non mais alors, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un pare balles euh, je sais pas alors, quoi. Alors, j'ai Airbag qui va airbag. servir pour le vélo, pour l'équitation. En gros, dedans, là, j'ai une bonbonne de gaz qui va se déclencher. Je mets un petit outil qui est là. Attends. Voilà. Il faut brancher ça sur le vélo. En gros, ça va calculer à tout moment que je suis éjecté du vélo. Ouais, déconnecté. Avec voilà. un accéléromètre, en gros, qu'il que y a un impact qui est en train de se passer. Ok. Ben, écoute, j'en dis pas plus. Hein. On va l'essayer. De toute façon. Ça m'aurait bien servi, parce qu'il y a 5-6 ans, je me suis fait euh, la roue avant qui sort du vélo, front, chroma ah ouais. euh, crânien, euh, ligament arraché, euh, épaule, tout, eh, bordel et Eh bah, ben bah, écoute, je te ça le la laisse après, ça... si tu veux, je te le laisse après. Il je ne fais, euh, <rire> fais plus trop pour ça. Pour la cochinette, ça peut servir aussi. <rire> ok, ah, pour, euh... <rire> euh, <rire> Eh ben écoute, moi, je suis équipé, je vais quand même mettre un casque et on va tenter cet objet qui vient de la marque Elite, nous l'a prêté pour l'essayer. Tac, tac, c'est connecté, là, tu vois, il y a la bonbonne de gaz qu'on voit ici. Ok, nice. Et normalement, ça devrait faire... Ok, bah, euh, ça par contre je te laisse essayer tout seul. Ouais, on essaye dans les bureaux parce qu'il fait pas très beau dehors donc euh, on va essayer de faire une chute dans les bureaux là, Et tu vois, ils vont bien aimer là. Ok bah vas-y, vas-y, fais-le. Allez, fais allez c'est parti Allez Wouh On va l'activer. Voilà. Ok. Après il y a un petit aimant ici. Il faut aller connecter au boîtier. Ok, il est prêt C'est ready. Let's go Au revoir Allez go Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez Ah là ça parti Là c'est parti <rire> Putain c'est hyper dur Ah ça je suis bloqué ah. Oh ça sent le cochon crié, euh, cochon cramé ah <rire> Ça marche C'est validé le crash test Oh la cascade mon gars Eh joli hein eh. Be Beau le front flip hein Eh pas mal pas mal Ils bon. ont un peu gueulé dans le bureau mais bon... <rire> je ça, pense qu'ils ont dû dire... Ouais. Ça, ça, en on plus, on était devant le studio de McFly et Carlito. Ils sont en train de tourner. Ils ont dit oh, Qu'est-ce qui se passe ici <rire> Il y a un attentat encore. Euh... Là, on a piqué tous les fat boys de l'étage. Ils <rire> étaient tous en mode Qu'est-ce que vous faites <rire> Pourquoi il y a des sofas en plein milieu là <rire> Bon, ben, j'espère que cette émission Bomber Show, la première, vous a plu. Donc, bien sûr, on attend vos retours dans les commentaires. Le prochain défi de l'invité, il faut vraiment euh, bombarder les commentaires pour. Un nouveau défi Un nouveau a défi ouais, ouais. ouais, mais des trucs un peu plus impressionnants et tout ça. Ouais. Machin, un truc euh... un petit peu plus extrême Ouais. Ok, on mangera des, des cafards par exemple ou des scorpions. Allez, je ne reviendrai jamais <rire> dans cette émission. <rire> et bien sûr, attends, je me retourne, puisque le record du monde était sponsorisé par Michelin et il vous offre... Euh, une paire de pneus, celle de votre choix, vélo de route, vélo de VTT, cross country, descente, c'est ce que vous voulez, comme ça, ça correspond à votre vélo. On s'arrangera, c'est sur Instagram. Pensez bien sûr à liker cette vidéo, à la partager à vos potes. Et puis on se retrouve pour une prochaine. Ciao, merci Tanguy. Allez. Salut bien. les gars, merci Orel. À la prochaine. Peace.